Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Euh, et aujourd'hui, euh, je dis tout le temps ça, et aujourd'hui, je vais vous présenter. Mais bon, c'est vrai, voilà. Et aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un de mes derniers coups de cœur euh, littéraires. C'est I Was Born For This d'Alice Usman. Si vous me suivez sur Instagram, euh, j'ai déjà fait un post qui déclare un peu tout mon amour à, à ce livre. Euh, et donc j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que je pense que vraiment, il faudrait que plus de gens euh, le lisent. Il faut savoir que c'est un livre qui est en anglais, euh, je lis très rarement en anglais, parce que jusqu'à présent j'avais pas un niveau suffisant pour lire en anglais, euh, je commence un peu à, à y arriver, notamment parce que voilà, je consomme quand même beaucoup de séries, beaucoup de vidéos en anglais, etc. Donc au fur et à mesure ça finit quand même par rentrer. Euh, mais voilà, d'ailleurs c'est l'occasion de dire, si vous êtes éditeur et que vous voulez traduire « I was born for this », allez-y, c'est trop bien Bref, qu'est-ce que c'est « I was born for this » d'Alice Oseman. Déjà, Alice Oseman, c'est l'autrice qui a écrit euh, « Silence Radio ». J'avais fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien comme d'habitude. C'est l'histoire de deux, euh, deux jeunes adultes, deux ados, je sais plus trop quel âge ils ont écrit, je ne sais plus, bref de jeunes adultes. Euh, tout d'abord il y a Angel euh, Raimi qui est une euh, jeune femme euh, fan du groupe euh, The Ark, qui est un, un groupe de pop rock constitué par trois, euh, trois ados euh, jeunes jeune hommes euh, euh, très populaires. Elle est fan mais genre elle est fan euh, puissance 10 000 quoi, c'est la, la grosse fan girl. Euh, elle est dans les chips euh, entre les membres du groupe, tout ça, enfin bon bref. Et euh, il se trouve qu'elle va à son premier concert de The Ark, euh, au début du, du livre euh, avec euh, sa pote qu'elle s'est faite sur internet euh, sur un forum ou un groupe euh, de fans <rire> du groupe The Ark qui s'appelle Juliette et donc elle va à ce concert. À côté de ça, on a euh, Jimmy Kagariki euh, qui est membre du groupe The Ark qui est euh, un jeune homme trans euh, qui... Euh, je crois qu'il fait de la guitare, je ne sais plus. Bref, il est dans le groupe, il est un peu euh, aux prises avec euh, sa popularité euh, et sa célébrité, et en même temps il aime faire de la musique, et en même temps il doit dealer avec sa santé mentale, euh, il se trouve qu'il est paranoïaque. Bref, il a beaucoup de choses à gérer en ce moment, et il va donner ce concert euh, du coup auquel Angel doit assister. Les deux, vous l'avez compris, euh, vont se rencontrer par euh, des circonstances que vous découvrirez en lisant, et cette rencontre là, ça va être un peu l'occasion pour eux de faire un point sur leur vie, euh, de savoir ce qu'ils veulent vraiment, euh, de se parler et de se comprendre l'un l'autre, etc. Je précise, euh, ce n'est pas une romance. Je me suis demandé aussi au début, et, et non, en fait, ce n'est pas une romance. Ah, il se trouve qu'il y a plein de... plein. Il y a des personnages LGBT euh, dans cette histoire. Donc il y, a un, il y a un garçon bisexuel, il y a du coup le, euh, le mec trans qui a l'air bi, je ne sais plus exactement, mais bon, voilà. Il euh, y a plusieurs personnages racisés, il y a Angel euh, qui se trouve être euh, musulmane et qui porte le voile, il y a Jimmy euh, qui est métisse, indien, italien, je crois. Euh, peut-être que je me trompe, je ne sais plus, j'aurais peut-être dû vérifier avant de faire cette histoire, mais bon bref. Il y a des personnages incisés et euh, bref il y a de la diversité comme souvent euh, chez Alice Osman et c'est plutôt cool, on leur remercie. Sur les thématiques qui sont abordées dans cette histoire, donc on parle de célébrité, on parle de, des conséquences de la célébrité euh, et du fait d'être mis en avant en particulier euh, chez les jeunes queer, puisqu'il y a un des personnages qui est bisexuel et un des personnages qui est trans, euh, voilà, est, ça a un impact particulier sur eux. On parle de santé mentale, euh, on parle d'alcoolisme, d'anxiété, euh, de paranoïa, on parle parle de du fait d'être une fan girl de ce que c'est qu'être fan et de comment on peut en venir à mettre sa vie de côté etc enfin euh, tout ce qui est de l'ordre des obsessions en fait et évidemment on parle aussi d'amitié euh, et de transidentité et de bisexualité etc enfin voilà c'est toutes ces thématiques euh sur les relations entre les gens, en fait. C'est un énorme coup de cœur, je ne m'y attendais pas quand je l'ai acheté, euh, je dois dire, enfin, je me doutais que ça allait me plaire, mais bon, je pensais pas que j'allais autant apprécier, et ce, malgré la barrière de la langue. Ce qui se peut qu'en lisant, comme ça en anglais, j'ai loupé des détails, enfin, il y a des trucs que j'ai peut-être euh, voilà, euh, évacués, mais euh, malgré ça, euh, j'étais à fond, et je l'ai lu quand même très vite, pour un livre qui est en anglais. Je me suis identifiée tellement tellement au personnage d'Angel. Euh, moi aussi, j'ai été fan comme ça. Euh, moi, c'était Tokyo Hotel, mais bon, voilà, c'est un peu le, le même genre. Et du coup, euh, ouais, je me suis retrouvée dans cette, euh, dans cette façon de, de se donner à fond et d'oublier et un peu ce que tu veux faire et, et, euh, et de mettre toute ton énergie euh, dans un truc de fan. T'es assez spécial en vrai si tu l'as pas vécu et je trouve que c'est bien rendu. Enfin en tout cas moi, moi j'avais l'impression de, de lire ma vie, tu vois. Donc bref j'ai apprécié le fait aussi qu'il y ait plein de diversité, c'est toujours agréable. J'ai beaucoup aimé le traitement de la santé mentale, des relations en, entre les personnes, je trouve que c'est des sujets qu'on voit rarement et à vrai dire avec le pitch je m'attendais plus à de la romance, en fait, que, que Angel et Jimmy se rencontrent, etc. Enfin, voilà. et, et je ne m'attendais pas à ce que la question de la santé mentale prenne autant de place dans le récit, et je trouve que c'est en bien. Ah oui, il y a aussi le fait que les filles, malgré le fait que ce soit des fangirls, euh, je les ai trouvées vachement bien, vachement puissantes, il y a plein de moments où elles se retrouvent entre elles, euh, les filles de l'histoire, euh, sans les, les membres du groupe The Arc, tu vois, et elles ont chacune de la personnalité, et, voilà, elles font leur vie, et... Euh, non, c'était pas mal. Le fait qu'il n'y ait pas de romance aussi, pour moi, c'était un, un gros point positif. Et euh, j'ai bien aimé aussi que le fait que la diversité dans le, dans le bouquin... La diversité, ça veut un peu rien dire, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Elle existe sans trop de raison. Enfin, je veux dire... Euh l'autrice passe pas son temps à justifier euh, l'existence de ses personnages racisés ou de ses personnages LGBT ou de ses personnages neuroatypiques. Et évidemment leur intrigue personnelle est, est impactée par ses particularités, mais euh, elle n'est pas basée dessus. Euh, par exemple l'histoire de Jimmy, euh, c'est pas l'histoire euh, d'un mec qui fait sa transition. Euh, même si c'est important d'avoir des histoires de mecs qui font leur transition, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, ça tourne pas autour de ça et il a d'autres caractéristiques. et euh, et oui, on parle de sa transidentité et un peu de transphobie, etc., mais c'est pas au cœur, quoi. Bon, c'est un exemple, quoi. Pareil, euh, Angel, euh, sur son voile, j'ai pas eu l'impression, bon c'est que mon impression, mais qu'on en fait des tas dessus. Euh, il est là, on le décrit, bon, on sait de quelle couleur il est de temps en temps, parfois on lui fait des réflexions dessus, etc., mais... Euh, c'est pas autour de ça, autour de son intrigue euh, à voir. J'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, euh, si vous avez été aussi emballé que moi, ou si c'est juste parce que genre euh, je, je filais beaucoup trop euh, les personnages que que j'ai été complètement biaisée, ce qui est possible. À qui je le conseille euh, Si t'as été fan d'un groupe, genre si t'as été fan de Tokyo Tale, si t'as été fan de des One Direction, enfin de trucs comme ça, tu peux y aller, je pense que tu vas t'y tu retrouver vas à fond. Si t'as as besoin de voir des personnages trans euh, un peu différents en littérature, euh, bah, <rire> il est là et évidemment du coup euh, si tu as un certain niveau en anglais quand même euh, parce que voilà c'est un livre en anglais alors j'ai n'ai pas trouvé que c'était très difficile parce qu'il n'y a pas trop de vocabulaire spécifique c'est du vocabulaire très contemporain euh, donc voilà et des situations qu'on qu arrive à, à comprendre assez rapidement quoi. à voir à toi d'essayer de voir si, si tu arrives à lire et sinon euh, s'il vous plaît euh, achetez les droits de I was born for this euh, et pour le traduire parce que ce serait vraiment bien. C'est vraiment un livre que j'adorerais relire en français pour pouvoir vraiment tout comprendre et pour me refaire un autre avis, etc. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre parce que moi je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Si vous l'avez lu, Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à mettre un commentaire, ça j'ai déjà dit, à vous abonner à la chaîne, ça j'ai oublié. Euh, voilà, et puis si vous avez un peu de temps, euh, vous pouvez aller faire un petit tour sur Utip euh, et regarder une pub qui me rapportera 5 centimes, et comme ça 5 centimes plus 5 centimes, etc. Je dis ça à chaque fois, mais je vous le rappelle, comme ça vous, vous allez le faire, s'il vous plaît. Euh, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, euh, on se donne rendez-vous très très vite pour d'autres vidéos, d'autres livres, d'autres conseils, tout ça, tout ça. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Bye bye